Salut à tous, je suis Saïd Paré de IHE DELF. Bienvenue dans ma courte vidéo sur le calcul de la consommation d'eau saisonnière en utilisant les données téléchargées depuis le site web de WAPOR et le logiciel d'accès libre QGIS. L'objectif principal de cette conférence est de vous montrer comment calculer l'évapotranspiration réelle saisonnière la transpiration réelle, l'évapotranspiration de référence, la production primaire nette à partir des données décadères téléchargées à partir du WAPOR en utilisant le logiciel de la cellule QGIS. Après quoi, je vais aussi vous montrer comment découper les données saisonnières suivant la délimitation de la zone irriguée de Sinavane. La zone d'étude Sinavani est située au Mozambique et la culture principale est la canne à sucre. Et dans cette zone, différents systèmes d'irrigation existent comme l'irrigation à pivot central, l'irrigation à l'arrêt. et La campagne agricole est considérée sur 12 mois, de septembre à octobre de l'année suivante. Comme vous le savez déjà, les données WAPOR sont publiées par la FAO et présentent divers paramètres pertinents pour la surveillance des cultures et la gestion de l'eau pour l'agriculture. WAPOR représente les données pour l'évaluation de la productivité de l'eau avec un accès libre aux données. Dans ce cours, nous calculerons la consommation d'eau saisonnière et la production primaire nette en soumettant toutes les données entre le début de la saison et la fin de la saison. Les données pour l'exercice sont disponibles sur ce référentiel GitHub. et si vous allez dans ce référentiel et vous téléchargez les données, il y aura un dossier appelé Data et pour ce coup-ci, les données de Wapor sont déjà disponibles pour vous sur ce référentiel et vous pouvez trouver ces dossiers et le fichier de forme de délimitation de la zone irriguée il peut être trouvé ici. La période d'analyse pour ce cours va être de 2018 à 2019. Donc cela signifie que nous allons analyser ou nous allons calculer des cartes saisonnières en utilisant toutes les cartes décadères. Les cartes sur 10 jours disponibles en octobre 2018 et septembre 2019. Étant une carte décadère, cela signifie qu'en un an, il y aura 36 cartes disponibles. Et par exemple, pour 2018 à 2019, les cartes commencent à partir de la 28e carte décadère en 2018 à la 27e carte décadère en 2019. Donc, il y aura, donc, au total, il y aura 36 cartes. Nous utiliserons donc ces cartes. Par exemple, pour ce cas-ci, ce que vous voyez en ce moment, ce sont des cartes représentant euh, AETI, qui, AETI, qui est en fait l'évapotranspiration réelle. Le même modèle de représentation est appliqué pour toutes les autres variables qui suivent. Alors allons directement à QGIS et voyons comment nous calculons l'évapotranspiration réelle saisonnière et autres variables. Sur votre ordinateur, euh, cliquez ici. Et je vais chercher QGIS » et et Assurez-vous simplement d'ouvrir QGIS du bureau. Je vous recommande d'utiliser n'importe quelle version supérieure à 3 avec grâce pour, permettre, euh, pour vous permettre d'utiliser tous les modules de grâce disponibles dans la boîte à outils de traitement. Donc, je sélectionne cette option et que va s'ouvrir maintenant. Je vais créer ou ouvrir un projet vide. Et pour comprendre la zone d'étude, Ouvrons le fichier de forme fourni dans le référentiel de GitHub dont je vais aller au gestionnaire de sources de données, vecteur. je vais sélectionner dans le référentiel téléchargé, je vais aller aux données, délimitations et il y a un dossier de fichier de forme. Je vais donc ouvrir ce fichier de forme. Vous pouvez voir que c'est la zone d'étude délimitée représentant la zone de production de canne à sucre à Sinavane. Pour avoir une idée sur ce à quoi ressemble cette place, j'ajoute également une image d'arrière-plan et j'utiliserai un plugin appelé Quickmap services. Quickmap services, vous pouvez voir ce plugin Quickmap services, je vais cliquer sur installer le plugin. Et si vous allez à internet quickmap services, vous pouvez voir qu'il y en a déjà des sources déjà disponibles, mais pour avoir plus de sources, vous pouvez accéder aux paramètres plus de services, obtenir des packs à partir des contributions, OK, enregistrez-le, puis vous revenez à Internet. Et ensuite, vous pouvez voir que beaucoup de nouvelles sources sont ajoutées. L'une des sources Google, est Google Satellite, donc j'ajouterai ça pour avoir une idée sur ce à quoi ressemble cette ferme ou ces champs. Comme vous pouvez le voir, qu'il y a beaucoup d'irrigation à pivot central à Sinavane pour la culture de canne à sucre. C'est donc notre zone d'étude ici. Maintenant, calculons l'évapotranspiration réelle saisonnière. Pour cela, j'utiliserai un module appelé cerise Donc, euh, je vais passer à la boîte à outils de traitement je chercherai ce module et c'est la liste de tous les modules commençant par A-Series. Je sélectionne le module A-Series et dans ce module, nous avons besoin, nous avons besoin de fournir des couches raster en entrée et opérations agrégées dans notre cas, va être somme. Donc les couches d'entrée sont celles sur les cadres décadaires, les 36 cadres décadaires pour 2018-2019 parce que nous faisons des analyses pour les années 2018-2019. Alors je vais les parcourir et je dirai ajouter les fichiers, ok, et pour mon cas le dossier AET est ouvert. Je vais aller à 2018 28 à 2019-27 qui représente les 4 d'octobre 2018 à septembre 2019. Alors je vais les ouvrir et m'assurer également seulement que ces 36 cartes sont sélectionnées ici. Je dirai OK et je vais sélectionner la fonction d'agrégation et d'agrégation. Je ne sélectionnerai que la somme qu en fonction d'agrégation. Cela signifie qu'elle fera la somme de toutes les cartes, de toutes ces cartes. Et dans agrégé ici, vous pouvez donner un nom au fichier de sortie. Je vais créer ici un nouveau dossier et l'appeler Output. J'appellerai le nouveau fichier saisonnier AET 2018-2019. Je vais enregistrer ceci, exécuter le processus. Ça devrait être rapide. C'est fait maintenant. Vous pouvez voir que la carte saisonnière est prête, mais il couvre une zone rectangulaire et couvre la délimitation de la zone irriguée ici. Donc, la prochaine étape pour nous serait de découper cette cadre raster qui représente AETI saisonnière sur les limites de la zone irriguée. Pour faire cela, je retournerai à la boîte à outils de traitement et rechercher clip ou couper et je vais sélectionner un module appelé de couper raster par couche de masque alors ici vous pouvez voir déjà voir que la ET saisonnière est sélectionnée comme couche d'entrée et comme couche de masque nous sélectionnerons le Fichier de forme synavane vous pouvez laisser la source et la cible CRS tel qu'ils sont parce que les deux ont les mêmes CRS qui est 43 20 latitude longitude vous pouvez donner pour le clip vous pouvez donner un nom de fichier de sortie que je sélectionnerai le même nom saisonnier AET 2018 2019 et à la fin j'ajusterai clip. et c'est fait je vais donc décocher l'autre afin de voir la nouvelle couche donc c'est déjà découpé pour rendre les choses plus faciles je vais changer le style de ce fichier de forme pour un remplissage transparent je rendrai la bordure euh, plus lumineuse pour que nous puissions bien voir le pourtour Ok, donc si je mets la bordure maintenant, je peux bien voir la carte. Très bien, vous pouvez aussi changer, euh, vous pouvez enlever l'autre carte saisonnière, celle de forme rectangulaire. Et puis, vous pouvez également changer la couleur de la carte saisonnière. a e t -I. vous pouvez le changer en bande unique de pseudo couleur et donner une rampe que vous aimez. Dans ce cas, je vais donner quelque chose comme ça. Et ceci est votre évapotranspiration réelle saisonnière pour l'année 2018-2019 qui a été découpée sur les limite de la bordure. Je vais enregistrer le projet pour m'assurer que si QGIS se plante, je pourrais toujours revenir. Donc, enregistrons-le comme saisonnier. Les cartes d'évapotranspiration de référence ou RET de WAPO sont des cartes à résolution grossière avec une taille de pixels de 20 km qui ne, sont, uh, qui ne vont pas concorder ou qui ne peuvent uh, correspondre à la carte de l'évapotranspiration réelle saisonnière qui est d'environ 100 mètres de résolution. Enfin, de, de faciliter les calculs ultérieurs, ce que nous ferons, c'est de rééchantillonner ces quatre RET ou d'évapotranspiration de référence saisonnière à la même ré résolution que les quatre d'évapotranspiration réelle. Donc, avant de passer à A sur E, pour calculer les RET saisonnières, je vais vérifier la résolution de l'évapotranspiration réelle saisonnière. Je vais cliquer sur l'AETI saisonnière, je vais sur Propriété, aller aux informations et je peux voir la taille de pixels ici. Donc, je vais juste copier jusqu'à 0,009. Cliquez sur OK. J'ai ainsi la résolution du pixel de cette carte à haute résolution, la carte de leur de transpiration réelle saisonnière. Maintenant, je vais aller à A series Donc, avec A series vous pouvez faire les deux, l'agrégation qui est la somme de toutes les cartes représentant la saison et le rééchantillonnage en une seule étape. Donc, pour ce faire, la première étape est de sélectionner toutes les couches d'entrée comme précédemment pour AETI. Alors, je vais aller au dossier contenant les fichiers RET. Je vais aux cartes de 2018-2019 allant de 18-28 à 19-27. Je vais les ouvrir. Maintenant, je sélectionne la fonction d'agrégation comme somme. Maintenant dans les paramètres avancés, si c'est comme ça, alors vous pouvez l'étendre. Dans les paramètres avancés, il y a quelque chose appelé taille de cellule de la région Gracia S7. Donc ici, vous pouvez coller la résolution de la carte ou l'évapotranspiration de saisonnière. Ce qui va se passer et que quand la fonction finit d'agréger cette s'être 6.4, la carte de sortie sera dans cette résolution. C'est tout simplement un rééchantillonnage au plus proche voisin. Vous n'allez pas perdre ou gagner d'informations, c'est juste que vous êtes en train de restructurer la taille du pixel en un format plus fin. Pour, vous pouvez donner un nom à la carte agrégée et comme nom de sortie euh, saisonnée RET 2019-2020, et vous pouvez l'exécuter. OK. L'exécution est terminée. Alors c'est votre RET. Bien qu'il semble être à une résolution grossière, ce sont en fait des pixels beaucoup plus petits. Comme je l'avais dit, que c'est un rééchantillonnage au plus proche voisin, donc vous n'allez pas obtenir une taille différente. L'étape suivante consiste à découper. À découper le raster selon une couche de masque. Je vais sélectionner le RET saisonnière, couche de masque sera Sinafvane, et je donnerai ici le nom de sortie, Enregistrer le fichier sur RET 2019, 2018-2019 clip. RET découpé. Et puis, j'exécute le module. J'enlève la grande carte. Et voici le RET saisonnier. Enregistrer le fichier. Maintenant, appliquons rapidement les mêmes étapes pour la transpiration. Pour cela, je vais aller à R-Series. Aller dans le dossier. De la transpiration. Ici, nous utilisons les fichiers pour vous faciliter la tâche. Du 8-20, donc euh, du 8 28 euh, à 19-27, les ouvrir. OK, ici. Ensuite, comme fonction d'agrégation, et je vais donner. Je vais donner un nom de sortie. Saisonnier euh, TA. Je ne mettrai aucune taille de cellule ici parce que la carte de transpiration est de grande résolution, de même résolution que AETI. Donc je vais garder ça par défaut. a à a terminé. La carte est ici. La prochaine étape consiste à effectuer un découpage. Et c'est donc ma couche TA, le masque, et l, le fichier de forme de Sinavane. Et je vais l'enregistrer comme euh, saisonnier TA Clip. Exécuter. Le TA saisonnier aussi est prêt. Enregistrer le projet. Et faisons-le maintenant pour la dernière variable qui est NPP, la productivité primaire nette Donc je vais aller à A-Series, je vais sélectionner les fichiers, aller dans le dossier NPP et lister les fichiers pour rendre la sélection facile. Alors vingt 1928 à 1927 représentant une saison, somme comme opération d'agrégat. Et je vais donner un nom de sortie NPP et également dans la même résolution de 100 mètres. Donc, je n'ai pas à changer la taille de la cellule. Je vais l'exécuter. C'est fini. Je le ferme. La prochaine étape est de découper selon une couche de masque. Je sélectionne NPP ici, Synavane comme masque ici, et un nom de sortie pour le fichier NPP découpé, saisonnier NPP clipped. Maintenant, nous avons aussi les fichiers NPP saisonniers prêts. Donc, nous avons des fichiers NPP saisonniers, transpiration saisonnière, évapotranspiration réelle saisonnière. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer les indicateurs de performance en utilisant ces couches saisonnières. Merci.